Si je devais résumer le libertarianisme en une seule idée centrale, ce serait le principe de non-agression. Je n'ai pas le droit de faire usage de la violence envers un individu ou sa propriété. La traduction de ce principe au niveau politique, ce serait de vouloir réduire le domaine d'intervention de l'État, principalement en fonction de justice et de sécurité, pour assurer le respect pour chaque individu de ses libertés et de sa propriété. Fondamentalement, il s'agit d'avoir un profond respect pour l'autonomie et les choix de vie de chacun. Cela peut sembler niais et présenté de cette façon, mais c'est à l'opposé des mouvements politiques actuels, qui, tous, sans exception, cherchent à contrôler un peu plus nos vies. André Marou disait « Les sociodémocrates veulent être votre maman, les conservateurs veulent être votre papa. »« Les libertariens vous considèrent comme des adultes. » L'autre grande caractéristique du libertarianisme est la recherche de la prospérité et la lutte contre le corporatisme via une économie de marché. Vous pensez peut-être que c'est contradictoire. En réalité, les grandes corporations sont présentes sur les segments les plus réguliers de l'économie, comme la finance, les télécommunications ou la santé. Les normes et régulations font tout pour empêcher de nouveaux concurrents d'arriver et les grandes entreprises proches du pouvoir politique font un lobbying intensif pour se voir attribuer des marchés publics et influencer les lois. L'objectif de cette chaîne est de parcourir différents sujets sociétaux, économiques et politiques autour du libertarianisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à la partager. De même, laissez un commentaire si vous avez une question ou un sujet que vous souhaitez voir traité dans les futures vidéos.